Il n'est pas venu. Il était du fois une petite compagnie qui était amoureuse d'un Dark Sasuke. Elle prenait son courage et lui avait une première fois. Et le Dark Sasuk. Désolé. Je ne peux pas Une nuit bizarre cœur Et c'est pas grave Il retourne à sa chance non, non, non. Et c'est une belle laine. J'ai été rejeté, je vais écouter, et quand il fait, il trouve son sniper, elle pousse, mélodie, bon, je vais prendre un bain, lalalala. La, la, la, la, la, la. C'est trop bien, mieux. je vais beaucoup mieux. <tousse>